Oui, salam alaikum tout le monde. Comment vous allez? Le travail, la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre chef spirituel, Aziza. Le seul, l'unique, le vrai chef spirituel qui fait les vraies choses. Je suis là ce soir pour vous présenter une nouvelle vidéo de moi. Une multiplication de portefeuille magique. Une première multiplication de portefeuille magique que vous avez devant vous. Dans la chambre secrète pour ceux qui ont l'opportunité de voir cette vidéo Ce n'est pas n'importe quelle vidéo Et les génies que vous êtes en train de regarder ne sont pas n'importe quel génie. C'est le haut niveau C'est les génies que vous ne pouvez jamais trouver quelque part Et c'est seul eux qui peuvent faire une multiplication Avec autant d'argent Regardez vous-même Constatez Constatez la magie de l'argent Constatez Des billets de banque Pas des billets. Regardez C'est le portefeuille magique ça C'est un portefeuille magique qui est fait qui sera envoyé tout à l'heure au Maroc, comme vous pouvez le constater. Donc c'est après multiplication, on a décidé de faire cette vidéo pour montrer aux commanditaires que son portefeuille est fait. Et profiter à tous, profiter pour montrer à tout le monde, peuple, enfants, parents, chers frères et sœurs qui sont en ligne, que nous sommes capables de faire encore les vraies choses et que nous continuons de faire. A travers cette vidéo, nous vous démontrons à vous qui êtes dans la pauvreté, vous qui avez besoin d'argent, vous qui avez besoin de richesse pour s'enlever la vie de votre famille. Les vrais portefeuilles magiques avec les vrais billets de banque, pas les faux. Un comptable, regardez vous-même. La magie de l'argent, regardez. Et regardez le portefeuille, regardez. Richesse de... Il y a encore des, des choses à mettre sur ça. Mais c'est déjà presque fait, comme vous le constatez, à part quelques marques personnelles qu'on va mettre, des marques qu'on ne peut pas vous montrer. Donc c'est ça, c'est la multiplication, ça la première multiplication. Ça vaut plus de 5000 euros, ce que vous êtes en train de voir. Donc c'est la première multiplication en français. Regardez les génies, c'est le chef spirituel Aziza, 47. 00229 6304 63 04 90 47 Ne vous faites pas tromper, c'est le vrai numéro que je vous dis ça. 229 63 04 90 47 Et votre voilà, vie, vous avez devenu allez devenir à jamais. Profitez comme les gens qui sont en train de profiter aussi. Changez la vie de vos familles. Nous avons les vraies choses et nous continuons d'avoir les vraies choses. C'est pourquoi nous sommes là, pour démontrer. Au peuple entier, hommes, femmes, jeunes, grands, vieux vieillards, que nous faisons la Marie. Nous avons encore la maladie de la richesse dans notre main. Et personne d'autre à part nous ne peut encore le faire. Si vous ne venez pas vers nous, si vous ne voulez, voulez pas venir vers nous, et que vous arrivez, aux faux personnes ne venez pas pleurer auprès de nous après, quand ils vont vous bouffer vos, vos sous et vous rendre encore plus pauvre. C'est la vraie chose que vous êtes en train de regarder actuellement. Regardez. Non, qui vous avez jamais le voir le haut niveau. Venez profiter, cher ami. Et arrêtez de vous faire tromper par les faux marabouts qui vous disent qu'il n'y a pas le vrai porte Il y yeah. a. Et c'est la démonstration que vous êtes en train de voir. C'est la démonstration que vous êtes en de voir ce soir, maintenant, cher ami. Vis-à-vis, -vis, devant tout le monde. Vis-à-vis, -vis devant les Ou Pourquoi devenir encore Pourquoi vous douter Oubliez les faux. Malheur à eux. À tous ceux qui sont en train de faire les fausses choses, oubliez-les. Concentrez-vous vers les vraies personnes qui sont là pour vous aider à réussir à avoir la richesse comme cela. Parce que cette richesse, toutes ces richesses appartiennent à une seule personne. Pourquoi vous, vous ne voulez pas pour votre famille? Ceux-là qui viennent chercher la richesse n'ont pas deux têtes. Ils ont une tête comme vous. Alors c'est quoi votre problème? Venez profiter, venez profiter. C'est assez à tout le monde. Pauvre, riche, enfant, femme, un grand, vieux, tout le monde peut devenir riche. Aujourd'hui nous sommes dans un autre monde où personne ne doit plus être limité en matière de richesse. Venez profiter comme cette personne là qui est en train de profiter. Venez avoir la richesse infinie. Venez pour devenir riche, pour créer des entreprises, investir, devenir des grandes personnalités dans le monde entier, comme ceux que vous voyez qui ne peuvent jamais vous dire le secret. C'est des choses comme cela, on les fait. C'est nous qui leur faisons, ça. C'est nous, les vrais marabouts, qui les faisons, les vraies choses que vous voyez. Et qui sont cachées. Vous voyez, mais c'est caché. Malheur à vous, à vous qui voyez. Et pourtant, ça vous reste caché. Ça, vous, ça continue d'être un doute pour vous. Croyez comme ceux qui croient là. Et vous aurez la richesse infinie. Vous aurez la richesse pour votre famille. Je garde beaucoup d'ailleurs comme cela. Vous, vous ne voulez pas en avoir alors, c'est quoi votre problème C'est la peur C'est le doute C'est l'échec Oubliez l'échec. Oubliez l'échec complètement. Oubliez-la. Et avancez. Avancez, avancez pour toujours. Seuls les faibles échouent. Seuls les faibles tombent et arrêtent de se relever. Les fois vont tomber, tomber, tomber, tomber. Mais au fin, ils vont toujours se relever. Vous qui êtes tombés déjà à cause de faux relevez relevez vous avec moi. Et vous serez toujours debout pour la vie. Shalom. Merci à tous ceux qui auront l'opportunité de voir cette vidéo, de partager, de vous abonner à la chaîne, de commenter. Vous serez tous bénis d'une manière ou d'une autre. C'est moi qui vous dire. le chef spirituel a dit, là, depuis son couvent. Depuis... Son centre mystique Père à vous Père sur vos familles Père sur vos enfants et Prenez soin de vous Au revoir